Guten Morgen alle right. Idan leschischa aujourd'hui le lichmat avramordai ben israkh vefani david ben fortun et ma zal fitna et dvora bat ester simon se te aussi des une prochaine étude de micha contacter le minutes éternel nous étions ma sarad kduot eriket mishna bet michmat la koshel sheben rabia va omer la Mishnah, avec un nouveau sujet qui n'a aucun rapport avec la Mishnah précédente, Mishemet, quelqu'un qui décède, isha et maintenant il a laissé une femme et des créanciers et des héritiers, et il avait un dépôt, un bien lui déposé chez quelqu'un un à étranger, ou encore une dette, de l'argent qu'on lui devait d'achim dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc je reprends la situation. On a en fait Yaakov qui décède. Maintenant, lorsque Yaakov décède, il s'est engagé à payer tout va sa femme Rachel depuis qu'il s'est marié avec elle. Il avait déjà dit que le jour où il décède, il s'engage à lui laisser une certaine somme. À part ça, il avait des dettes envers son ami Moshe. Et à part ça, il a laissé des enfants, Réuben et Shimon, qui doivent l'hériter. Alors, alors là, il faut faire de l'ordre là. Il y a 100 000 shekels en fait qui est, imaginez, on va dire comme ça qu'il y a une dette de. Il a, à part ça maintenant, à part le fait qu'il avait emprunté, qu'il devait l'argent à quelqu'un, il avait aussi prêté de l'argent à quelqu'un d'autre. À part Moshe, il avait prêté de l'argent à Aaron. Et donc maintenant, Aaron, il lui doit 100 000. Maintenant, Aaron, il est là pendant les shiva, il vient il nous dire hey, "Mais je dois 100 000 à votre père." Et là, d'un coup, la femme elle, elle tourne la tête et les enfants qui ont les yeux qui font chaque pote, Et le créancier qui était bidule en train de leur, de leur faire, il a... chacun il s'est dit "Bon, c'est super, on va... je vais récupérer mon argent." Et la question, elle est, à qui, ce bal doit-il rendre cet argent Aux héritiers, à la femme ou aux créanciers Et il y a sur ça une marquette relativement, pas complexe, mais il y a une petite finesse quand même. D'accord On va y aller doucement, mes attachements, fait. d'abord. Alors, « Vaylopi Omilva Beyadachirim » Donc, il avait, comme on a dit, un gage, il avait laissé de l'argent en gage, ou encore, il avait prêté de l'argent, Beyadachirim, sur une tierce personne, « chez une tierce personne ». À qui on donne l'argent. Rabbi Afon dit Il faudra donner cet argent au plus faible d'entre eux. Alors là, c'est qui le plus faible d'entre eux Il y a deux avis dans la Gemara. Est-ce qu'il s'agit en fait de celui qui est le plus faible de nature ou le plus faible en droit Soit, vous savez que à l'époque, aujourd'hui c'est un peu différent. Parce qu'aujourd'hui, on, on enregistre les biens au cadastre. Avec même les dettes qu'on a, on peut engager les biens au cadastre, au tabac. Et on, on engage, on écrit une aratazara, enfin, on est, on fait un mashkon, mishkoun. On, on, on engage les biens. Mais initialement, imaginez je vous prête 100 000 shekels. Et maintenant, j'arrive de voir une quelconque assurance. y a de problème, je peux récupérer facilement mon d'argent. Aujourd'hui, on va, on écrit, on va voir un avocat. Et il va écrire un mishkoun. Il va être memashken, votre maison, à moi, que j'ai un droit sur votre maison de, on a, comme on a dit, 150 000 droit, Je suis le premier à récupérer l'argent de 150 000 shekels. On va faire sous forme de haratazara on ne va pas rentrer dans les détails des dédures entre les deux, c'est le même principe. Maintenant, à l'époque, il n'y avait pas de cadastre. Donc, chacun était maître de son bien pour prouver que c'était le sien. De, de ce fait, Lorsque un homme, si jamais j'emprunte de l'argent, on est en 5783, je veux maintenant emprunter de l'argent. Euh, non, je vais prêter de l'argent à quelqu'un. Je vais prêter de l'argent en 5783. Je vais lui dire, écoute-moi mon ami, je suis pas de l'argent, mais tu engages tous tes biens depuis cette date de Hadar 5783, tous les biens que tu as, ils sont tous engagés pour le règlement de ma dette. De ce fait, l'ami, il a un terrain à Haïfa, une maison à Bercheva tous les biens qu'il a, pour le moment, ils sont tous engagés par le, la dette qu'on a eue, j'ai ma dette qui est signée, qui est prouvée. Et la vie, elle continue depuis. Passe 5 ans, 10 ans, 12 ans, et, et finalement, je vais récupérer ma dette, il n'a plus d'argent pour me payer. Eh bien, on va dire, écoute-moi, depuis Hadar 5783, tous les biens qui ont été vendus, j'avais un droit, j'étais prioritaire pour récupérer ces biens. Tu les as vendus, et ce biens, ont été revendu à quelqu'un d'autre, revendus à quelqu'un d'autre. Moi, je vois, je lui dis, écoutez, ce bien-là, il appartenait à Louven, qui m'a emprunté l'argent 5643. Il n'a pas d'argent pour me payer, je viens, je le récupère. D'accord C'est un bien qui était engagé. Ok. De ce fait, maintenant, alors, on va alors, il y a maintenant deux avis, comment interpréter la phrase de Rabbi Akiva, qu'on va donner au plus faible. Il y a d'abord un premier avis qui va me dire, non, le plus faible, c'est la femme, parce que de nature générale, la femme, elle est faible, elle ne peut pas partir se battre On train trouver à qui. Est-ce que ça s'appartenait au mari ou pas mari On va essayer de lui clouer le bec facilement, on va l'envoyer promener. Ouais, alors Donc on donne, premièrement, le dans les on en Asie, l'autre, il dit, il dit il reconnaît qu'il a une dette, qu'il doit payer 100 000 shekels, donne-la à la femme, et laisse l'autre, là, le créancier, là, lui, elle se débrouiller avec, pour casser les dents des, des, des, des, des éventuels acheteurs et revendeurs de Haïfa et de Be'er d'accord Il y a un autre avis qui nous dit, non, non, non, c'est pas qu'on va donner à la femme, on va donner plutôt à celui qui a le moins de pouvoir, soit, imaginez que la femme, elle s'est mariée depuis... 5760, ça fait déjà 23 ans. Et l'autre, il a emprunté l'argent depuis 5772. Il y a eu 12 ans d'écart. L'autre, il a moins de pouvoir. Le créancier, a moins de pouvoir que la femme. Parce que lui, le créancier, il est limité que pour les 11 dernières années à trouver un bien. Alors que la femme, elle peut plus facilement trouver des biens sur 23 ans. C'est beaucoup plus large. De ce fait, on va donner justement au créancier à celui qui a le retard le plus tardif plutôt que, euh, et, et laisser l'autre débrouiller à partir trouver des plus anciens acheteurs, parce qu'il aura plus de, plus de potentiel pour récupérer son argent. D'accord Ça, c'est les deux avis. Deux avis comment interpréter à Tarfon. C'est qui le Kochel Sheben Le cochel Sheben, c'est le plus faible des deux. Rabbi Kiva, au Rabbi va nous dit, « Non, El Khamin Bedin !» C'est quoi cette histoire que tu vas donner aux plus faibles Depuis quand on s'intéresse dans la Torah à donner aux faibles Dans la Torah, on ne donne pas aux faibles. Quand c'est le moment de faire du din on donne à qui il revient de droit uniquement, on ne fait pas de concession parce que c'est même un interdit. interdit. Ouais, imaginez, je suis juge, j'ai un riche et un pauvre qui viennent, je ne peux pas jouer à Robin des Bois, je ne peux pas mettre à donner raison aux pauvres, comme ça le riche, de toute façon, il a plein d'argent, cest ça. Din protak et din mea. on donne, on doit trancher la lacha comme ce que la lacha est fixe, et il n'y a aucune raison de donner aux plus faibles, et maintenant, sur ça, Rabbi Akiva, il va nous dire dans ce cas-là, « En il faudra donner aux héritiers. » Pourquoi les héritiers Alors là, on va y arriver tout de suite. Mais d'abord, il, il nous pose un axiome, « Shekulan shvua, shvua ». Parce que les héritiers, parce que tous doivent, pour venir récupérer leur argent, ils doivent venir jurer, tandis que les héritiers n'ont jamais besoin de jurer. D'abord, on explique de quoi il parle, bien qu'il va apprendre, on va l'adapter dans notre Mishnah, c'est pas compliqué en fait. Il y a tout d'abord, les héritiers, lorsque Yaakov décède, tous les biens qui appartenaient à Yaakov, ils appartiennent maintenant à ses héritiers. D'accord Son fils, ses deux enfants, il y a de Robin et Shimon, débarque maintenant un créancier, il nous dit « Regardez, j'ai votre père là, il me devait, il me devait 100 000, donc payez-moi 100 000. » On ne va pas lui dire « Non, je te fais un chèque tout de suite, ça ne va pas. » D'abord, tu jures, peut-être que mon père, il a payé. Peut-être que, je ne sais pas ce qu'il y a eu, peut-être que la dette, elle a été annulée finalement. Tu dois jurer que le char, il est encore en, en, en, encore en vigueur. Idem pour la femme qui vient récupérer sa Peut-être que papa, il lui avait donné, des, il lui avait laissé des biens, il lui avait acheté un beau bijou, il lui avait dit garde-le comme ça en cas de problème, ce sera ta Peut-être que ça arrête PC, ça s'appelle dans la caméra, peut-être qu'il lui a donné des biens mobiliers à, à déjà garder en gage. Alors, il doit jurer de nouveau. Donc, vous constatez que quoi Que les héritiers, eux, ils héritent sans jurer. Ils n'ont jamais besoin de jurer les héritiers. Les héritiers, tout ce que le père il avait, ça appartient directement aux enfants. Tandis que les autres, ils doivent venir se battre et prouver que ça leur revient de droit. Selon ce principe, Rabbi Akiva, il va me dire, c'est pour ça qu'il faudra toujours les donner aux héritiers, parce que en et parce que parce que c'est à eux que ça revient de droit. Alors là, il faut ajouter un petit élément qui n'est pas écrit dans la Mishnah, c'est qu'en fait, les metaltelein lo lo Les biens mobiliers ne sont pas engagés pour payer les dettes du balchov. En fait, la vraie motivation de Rabbi Akiva, c'est plutôt ça. Ça commence par là que euh, lorsque Yaakov me doit de l'argent il me doit de l'argent et j'ai le droit de venir récupérer de ses biens, c'est vrai. Si Yaakov décède et je veux venir récupérer l'argent de ses enfants, ce ne sera que de ses biens immobiliers que je peux récupérer. Mais s'il si a laissé des biens mobiliers, même plein d'argent, il a laissé des liasses d'argent entière et que les enfants héritent, ils n'ont pas d'obligation de me le donner, ils ont une limite, de me payer. Ouais, mais ça ne les engage que à eux et à leur bon sens et leur, euh, leur leur désir de faire le bien. Ils ne sont pas obligés de me le donner, moi, je n'ai pas le droit de le réclamer. Je n'ai pas le droit d'imposer, je ne peux pas imposer qu'ils me payent avec les liasses de biens qu'il a laissés. Des biens immobiliers, je peux imposer de faire une saisie parce que ça va bien. Parce que toujours, c'est des biens, c'est pour ça qu'on appelle Nadlann, en hébreu, on utilise souvent le mot de l'onaïde des biens immobiliers, ils ont la possibilité que c'est des Nechassim. Macharayout, c'est des biens qui ont on peut mettre un dégage En deux mots, on n'engage toujours que les biens immobiliers, jamais les biens mobiliers. même sa voiture, on ne peut pas la récupérer. Selon ce principe, c'est la vraie motivation de Rabia va, qui nous dit, écoute, la femme, avec sa que et le créancier, avec son star, tout ça, ils n'ont aucun droit sur les biens immobiliers. Or, si on a laissé quelque chose en gage, ou si c'était de l'argent qui était prêté, c'est des biens mobiliers, tout ça. Les enfants, ils n'ont pas d'obligation de le faire. De ce fait, le droit va revenir aux enfants. Rabia Tafon, c'est un peu plus délicat. Ils pensent, comme il nous dit le Bortanois ici, il pense quand il ils pensent qu'en réalité, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas récupérer des biens mobiliers, mais les biens mobiliers qui étaient à l'extérieur de la propriété des enfants, alors il faudra, ils auront oui un droit de récupérer ces biens. D'accord Et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Hatzlachakol. Tout le sert.